Si on revient un petit peu sur l'aspect la, euh, physique, on sait très bien, et il y a plein d'études qui, qui le démontrent, euh, dans l'aspect physique, euh, on a deux parties. Une qui est l'activité physique en soi, et l'autre qui est la sédentarité. Et on verra que finalement, euh, les deux vont ensemble pour qu'on puisse euh, donner euh, toutes les, les chances à ce qu'il y ait un impact après sur euh, plein, de, euh, plein de choses donc je, je vais détailler après. On fait un focus sur l'activité la, physique. Euh, il y a d'une part la partie endurance, la partie souplesse et la partie force. Donc le côté endurance, euh, c'est assez euh, Évident que toute, toute activité physique, toute activité musculaire d'un muscle squelettique va entraîner, à un moment donné, une, euh, un entraînement de l'activité du muscle cardiaque aussi, du, du, du myocarde. Donc l'amélioration de, de, de nos capacités physiques, donc musculaires, squelettiques, va entraîner euh, avec le temps aussi une amélioration de, de, de la, des qualités du, du muscle cardiaque. Si on veut donner quelques, quelques chiffres, euh, pour que quelqu'un, on, on puisse dire de quelqu'un euh, qu'il a une, un bon niveau de, de, de tolérance physique, il faudrait qu'il soit capable de maintenir euh, un rythme cardiaque de 100 battements par minute pendant 30 minutes. En même temps, euh, l'idéal serait de viser... Euh, à un moment donné, d'obtenir au minimum 60% d'un maximum de la capacité cardiaque. C'est quoi ce maximum d'activité cardiaque C'est le niveau maximal de, de l'activité cardiaque, de battement du cœur, tout en, gard, en pouvant garder la fonction propre du de, de cœur, c'est de pompe. Donc c'est un 60% de ce maximum qu'on obtient dans un calcul simple si on déduit euh, l'âge de 220. Donc on, on fait 220 moins l'âge de chacun et on obtient la capacité euh, maximale euh, cardiaque qu'on puisse espérer justement. Donc si on arrive à atteindre euh, 60% de ce maximum, au maximum, on est euh, sur... Euh, à niveau euh, optimal on va dire de d'entraînement euh, cardiaque on a parlé plutôt de la partie endurance euh, sur tout ce qui est partie euh, stretching euh, on sait très bien que c'est une, euh, une activité qu'on devrait euh, prévoir aussi bien avant un effort physique qu'après un, un effort physique donc de, des mouvements d'assouplissement et euh, je dirais l'ensemble des articulations de la tête aux pieds devraient être euh, euh, concernées. Et après, euh, le, le, la troisième partie de cette activité physique, c'est plutôt euh, des, des activités de, de force, donc de développement musculaire. On peut avoir du euh, gainage, donc du de, de travail des, des abdos, du euh, travail des muscles paravertébraux, etc., des pompes. Donc, le moment le plus important d'un effort, c'est là où il devient insupportable. Parce qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là moment est que le, les fibres musculaires arrivent au à un, à un point de, de pré-fissure et donc ça va engager, ça va entraîner un processus de, de, de réparation, de cicatrisation de, de l'organisme. Ça va euh, enclencher un processus de régénération de ces fibres musculaires, donc ça va rendre justement ces parties du, du corps travaillé plus fortes, donc plus résistantes et donc plus capables à s'adapter justement aux, aux épreuves ultérieures. Et je ferai une parallèle parce que de la même manière, ce processus euh, a lieu aussi sur un plan euh, et neurologique, mais aussi psychique. Donc chaque épreuve qui, euh, qui nous pousse à quelque chose de, de très fort émotionnellement ou un traumatisme, si on parle de neurologique, va permettre assez souvent, enclencher un processus de réparation mais qui va rendre justement, que ce soit sur la partie psychique ou neurologique, plus forte cette structure ou qui va permettre d'accélérer un peu une réparation si s'il y, si y a une, un traumatisme à ce là sur le plan neurologique par exemple.